Dans cette vidéo, il va être question de la survie de l'euro face à la crise du Covid. Pour ça, il faut commencer par un rapide rappel historique de la situation de l'euro et de l'Union Européenne depuis, depuis une bonne dizaine d'années. Cela en trois éléments, le premier élément, c'est le sujet qui s'appelle la Balance Target 2. Euh, ce nom est un petit peu barbare, les, les plus intéressés d'entre vous par le sujet économique et le sujet de l'Union Européenne euh, savent peut-être de quoi il s'agit, donc je fais, je fais court. Euh, cette balance target, target 2, donc est une, une disposition comptable qui a été mise en place euh, lorsqu'on a conçu l'euro, elle vise simplement à retracer euh, les, les soldes des échanges euh, de biens et de services entre les États membres de la zone euro. Donc elle fait ressortir pour les États euh, qui exportent plus que les autres eh bien, un, solde, euh, un solde créditeur et pour les autres un solde débiteur. Et euh, donc je n'entre pas dans le détail de, du système, de ce qu'on appelle le système des banques centrales européennes, mais il faut savoir que ces paiements, en réalité, tous ces paiements entre États en réalité passent par la Banque centrale européenne et que cette balance tarquette 2 euh, indique finalement simplement le solde, euh, financier des États de la zone euro par rapport à la Banque Centrale Européenne. Vous le savez certainement, euh, en matière d'échanges intra européen le grand gagnant est l'Allemagne, pour des raisons que je serai appelé à développer dans d'autres vidéos, car elles sont euh, très, très, très intéressantes du point de vue de la compréhension de ce qu'est l'Union Européenne et des, des conséquences politiques qu'on peut en tirer. Le grand gagnant étant l'Allemagne et les grands perdants en tout cas parmi les grands pays étant l'Italie et l'Espagne, eh bien euh, le, la balance Tardiet 2 ressortir, faisait ressortir il y a quelques mois un, un déficit cumulé entre l'Italie et l'Espagne de pas loin de 1 milliards d'euros. Au moment où je vous parle, je pense qu'on est beaucoup plus loin. Je n'ai pas pris la précaution de vérifier, mais il est évident que ce qui se passe depuis plusieurs semaines et et même avant la crise du Covid, ne va pas dans le sens du redressement de cette balance. De cette balance. Alors, 1500 milliards d'euros, c'est quelque chose qui n'est pas loin de représenter le PIB d'un pays comme, comme l'Italie, c'est donc une somme considérable, et jusqu'à présent, personne n'a osé mettre les pieds dans le plat, car bien entendu, cela pose la question de la crédibilité que cette dette soit un jour remboursée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière... Ce système de comptabilisation qui s'appelle Target 2, en réalité, il y a le fait que la Banque centrale allemande a été créditée de cette somme en euro, donc de ces 1500 milliards, peut-être plus d'euros, par la BCE, que la BCE n'a pas été créditée de ces sommes par les banques centrales des deux pays dont je viens de vous parler, mais au final, la dette, la la BCE, dans cette affaire, est une sorte de tiers neutre. Mais au final, la dette réelle, elle est bien entre, d'un côté, l'Espagne et l'Italie, et de l'autre côté, l'Allemagne. On peut comprendre que les Allemands soient légitimement inquiets de cette situation, car il est clair que dans, dans l'état actuel des finances et de l'économie italienne comme de l'économie espagnole, l'idée que ces deux pays, même avec la meilleure volonté du monde, puisse rembourser l'Allemagne euh, est juste ridicule. Le deuxième élément structurant de cette situation, de ce, de ce panorama, c'est la crise de 2011-2012, la fameuse crise donc de l'euro de, de 2011-2012 consécutive à, à la crise grecque, et la façon dont elle a traité. Alors là aussi, il faut faire court. Euh, en 2011-2012, suite à ce à, à, à qui s'était passé... Euh, au niveau euh, donc de, notamment, notamment de la Grèce. Euh, il s'en est suivi une très forte augmentation des taux d'intérêt euh, des pays les plus faibles euh, économiquement et budgétairement de la zone euro, donc particulièrement de l'Italie. La conséquence d'une forte augmentation des taux dans un pays de la zone euro, et ça, retenez bien cela, car je vais vous ressortir à la fin de la vidéo, euh, la conséquence d'une forte augmentation des taux, eh bien c'est euh, l'explosion du service de leur dette, autrement dit, de, du paiement des intérêts de la dette de l'État, explosion qui fait que la dette est insoutenable et que le pays va à la faillite. Et dans ce cas-là, la seule condition, la seule façon de s'en sortir, c'est de sortir de l'euro. Donc en 2012, on, on en était là, ou peut-être fin, de, fin de 2011, la date exacte n'a pas beaucoup d'importance, on en était là et la situation a été sauvée par l'intervention du du patron de la banque centrale de l'époque, Mario Draghi, qui justement était un italien, si elle avait été reprochée, euh, non pas d'être un italien, mais d'avoir aidé l'Italie, euh, qui, a, qui a mis de manière très active une politique de quasiment annulation des taux d'intérêt, et c'est depuis cette époque que les taux d'intérêt de, de la zone euro sont devenus très faibles, ridicules, insignifiants, négatifs, etc. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que si M. Draghi n'avait pas fait ce qu'il a fait, euh, eh bien dans les semaines qui auraient suivi, l'Italie aurait eu à choisir entre faire faillite ou sortir de la zone euro d'évaluer sa monnaie pour s'en sortir. Et inutile de vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qu'elle aurait fait A oh, mon avis à moi, elle serait sortie de l'euro, si aurait bien sûr entraîné la fin de l'euro. Le dernier élément, qui, vous allez le voir, est lui aussi une question d'argent, de gros sous, puisque dans l'Union Européenne, il y a les discours qui sont idylliques, et puis il y a la réalité qui comme partout dans le monde depuis toujours, est une réalité de rapport de force, de puissance et d'argent. Et là, on n'est pas, pas du tout dans des situations idylliques. Euh, avec le Brexit à euh, quitté l'Union européenne, un des trois pays les plus riches et les plus puissants financièrement, à savoir l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, euh, et euh, comme les deux autres, et aussi l'Italie d'ailleurs. La Grande-Bretagne la Grande était un pays qu'on appelle contributeur net au budget de l'Union Européenne, puisque vous savez que l'Union Européenne, euh, pour fonctionner, c'est une énorme machine administrative euh, qui emploie des gens extrêmement bien payés, des très hauts fonctionnaires, euh, qui bénéficient de tout un tas d'avantages, etc. Coute, coûte cher, euh, est, une, administrative, euh, est une, une administration, on dirait une... une, une une supra-administration de, de, de grand luxe, il faut donc des milliards pour entretenir tout ça, il faut aussi des milliards, bien, bien, bien évidemment, pour euh, euh, alimenter euh, les fonds structurels, enfin, tous euh, les types de fonds européens qui permettent d'aider euh, les pays les, les plus en retard économiquement par rapport à ceux, euh, par rapport à leurs voisins, par rapport à la moyenne des, des autres pays. Euh, donc le système est le suivant, euh, tout le monde cotise au pot commun, et euh, ensuite, à partir de, de cela, euh, la Commission européenne décide, euh, pas toute seule, mais enfin, pour faire simple, on va dire l'Union européenne, décide de la répartition de ces fonds euh, dans les différents pays pour aider tel ou tel secteur. Alors, vous savez très bien qu'en France, euh, le secteur bénéficiaire des aides de l'Union européenne, c'est l'agriculture, euh, ce qui fait dire aux agriculteurs qui sont aidés par l'Union européenne, leur raisonnement est simplement faux, car ils oublient le contexte, ils oublient de, de, de prendre en considération que cet argent que leur verse l'Union européenne, ils, grosso modo 9 milliards d'euros que leur verse l'Union, ou les 6 milliards d'euros que leur verse l'Union européenne, proviennent des 15 milliards d'euros ou 17 milliards d'euros que la France verse à l'Union européenne, et dont elle ne récupère que ces 6 ou 7 milliards. Donc autrement dit, la France est ce qu'on appelle un, un contributeur net de l'Union européenne à hauteur de 9 milliards d'euros. Donc je vous ai parlé de la France, mais parce que c'est nous, et puis ça fait comme ça une excellente illustration de ce qu'est cette histoire de budget européen. Euh, il en est de même pour l'Allemagne, sauf que l'Allemagne n'est pas contributrice nette à hauteur de 9 milliards d'euros, mais d'un petit peu plus. Il en est de même pour l'Italie, malgré les grandes difficultés que connaissent les Italiens, euh, qui, elle, est contributrice pour un petit peu moins de manière nette. Et puis, il en était de même pour la Grande-Bretagne, qui était un contributeur, un contributeur net, à peu près de même, de même ampleur que la France. Et euh, rappelez-vous que lorsque le, la, la négociation, la, le bras de fer qu'il y a eu pour la pour solution du Brexit entre les Britanniques et euh, l'Union Européenne a eu lieu, euh, la question de cet argent... Euh, que Les Britanniques n'entendaient plus verser à l'Union Européenne si ça allait, ça peut se comprendre quand même, euh, a été probablement euh, la raison principale de l'acharnement et de toutes, les, euh, de toutes les difficultés que le responsable de la négociation du côté de l'Union Européenne ont mis en travers du départ de la Grande-Bretagne. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, mais on sait que dans les années qui viennent, le cumul dans les 2 ou trois ans qui viennent, à peu près ce terme-là, le cumul du manque à gagner du fait du départ de la Grande-Bretagne, parce qu'il ne faut pas se faire d'idée, les Anglais euh, n'ont certainement pas l'intention, au final, de régler cette affaire-là, on peut les comprendre, euh, eh bien, ça va être à peu près 80 milliards d'euros. Euh, alors, je n'ai pas vérifié ce que sont exactement ces 80 milliards d'euros, je ne pense pas que ce soit le, le solde, autrement dit, la contribution nette des Britanniques, c'est plutôt leur contribution brute, de laquelle il faut déduire évidemment ce qui leur aurait été redistribué s'ils étaient restés. Toujours est-il qu'on est sur un manque à gagner net de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et, je vous donne un mille, euh, que veulent faire les Européens, donc en l'occurrence les trois derniers pays qui restent pour payer ça, donc euh, notre pays, nos amis italiens et nos amis allemands Eh bien, euh, la chancelière Merkel, euh, qui est européiste. Comme tout le monde en Europe, mis à part le gouvernement français, d'ailleurs, qui est européiste quand ça l'arrange et qui est nationaliste quand ça ne l'arrange pas, a dit :« Non, on ne paiera rien. » Et M. Macron avait dit avant eh :« Bien, je pense, moi, je suis d'accord pour que la France paye. » Bien sûr, Macron est toujours d'accord pour me faire payer. Vous pouvez remarqué, je suis d'accord pour que la France paye. Et les Italiens nous Nous, on ne paiera pas, on ne peut pas payer. Hein. » euh, Donc finalement, euh, le, pour l'instant, le, le, le gentil crétin qui reste euh, en lice. Pour payer euh, la, la compensation du fait du, du départ de la Grande-Bretagne, c'est nous. Alors j'espère que M. Macron aura quand même, on va dire, suffisamment le sens de l'intérêt de son pays pour rétro-pédaler et discrètement euh, cesser de revendiquer la nécessité de payer. Alors ça, c'est mon souhait, moi en tant que Français, mais dans le cadre de ce que je suis en train de vous exposer, euh, eh bien on voit bien que cette affaire des 80 milliards. Euh, manquant du fait du départ de la c'est de nouveau un très gros problème dans l'Union européenne, et que si on ne s'entend pas, parce que si au final les Français ne sont pas suffisamment stupides pour payer à eux seuls ce que personne ne veut payer, euh, eh bien il va manquer 80 milliards dans le budget de l'Union européenne, ou peut-être la moitié si on, si, on, si on raisonne en solde net, et euh, quand il manque quelques dizaines de milliards, eh bien, ça ne marche pas. Donc de ce point de vue, l'Union européenne est d'ores et déjà avant le déclenchement de la crise du Covid-10, dans une très grande difficulté et à mon avis dans la plus grande crise qu'il ait connu depuis qu'il existe. Bonjour, c'est Pierre Moubon, vous m'avez reconnu depuis la dizaine de minutes qui s'est écoulée depuis le début de la vidéo. Dans cette vidéo, bien vous le devinez, je vais partager mes réflexions sur comment cette situation que je viens de vous dépeindre peut évoluer dans le contexte nouveau qui est celui de la crise et du drame du Covid. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, eh bien je vous recommande de vous abonner, parce que ce qui vous permettra de pouvoir continuer à suivre des vidéos sur des thèmes voisins de, de celui-ci et de manière plus générale sur les différents thèmes économie et finance, de l'économie et des finances qui nous intéressent particulièrement dans la situation actuelle. Donc, quand on analyse le, le fond des, des événements, on s'aperçoit que euh, la, la, la crise du Covid euh, revient à un double tir de missiles. J'emploie le terme missile parce qu'il vécu d'une notion de puissance et de destruction. Un double tir de missiles contre l'Union européenne. Regarde ce qu'a fait l'Union européenne depuis que la crise du Covid. Et, euh, qui, qui se déroulait en Chine a été rendu public et, et qui a dû, et ce qui a stupéfié le monde en regardant l'action de l'Union européenne, c'est précisément son inaction. Euh, L'Union européenne n'a pris aucune, aucune mesure pour anticiper euh, ce qui allait se passer, donc aucune mesure pour anticiper la mesure de ce qui allait se passer sans, sans faire de, de jeu de mots, euh, ni même aucune mesure de prévention. Vous remarquerez que on n'a toujours pas de masques. Enfin, les pays qui eux-mêmes n'avaient pas de réserve de masques et ne sont pas débrouillés euh, de manière efficace pour s'en procurer euh, n'ont toujours pas de masques. Donc en gros, les seuls qui aient des masques, euh, semble-t-il, en quantité intéressante parmi les grands pays, ce sont les Allemands, euh, ce qui va certainement leur permettre de sortir de la crise avec beaucoup moins de victimes que nous, que les Italiens, que les Espagnols, euh, et puis d'en sortir plus vite, donc avec des destruction économique beaucoup moins grande. Euh, eh bien, maintenant, nous sommes... Euh, la crise du Covid, ça, va faire, ça fait à peu près un mois qu'elle a éclaté en Europe. Euh, si vous avez besoin de, de masques pour votre sécurité sanitaire, je vous déconseille de vous tourner vers l'Union européenne. Non seulement l'Union européenne n'a pris aucune mesure pour mettre euh, elle-même, l'Union européenne, et derrière elle, donc les pays, euh, les, les pays qui sont sous son autorité euh, en, en ordre de bataille contre ce, contre ce virus mais les discours et les mesures qu'elle a prises sont objectivement contre les intérêts des, des populations européennes à un point qui lorsqu'on a suivi ces déclarations ou lorsqu'on les regarde là, maintenant, après coup euh, laisse absolument pantois je, je, je, vous, je, je vous je vous lis quelques infos récapitulatives que j'ai trouvées euh, à bonne source puisque c'est un site officiel de l'Union Européenne euh, dans ce genre d'analyse de, de, il faut toujours se reporter aux sources officielles et, et, et pas simplement aux sources officielles qui vont dans le sens de ce qu'on veut démontrer mais de préférence aux sources officielles qui vont dans le sens de, des adversaires de notre démonstration donc UE c'est un nom euh, qui nous dit tout de suite euh, à qui on a affaire, nous retrace l'historique la, la, de la crise du Covid, euh, en particulier dans l'Union européenne, et on peut y lire euh, au milieu de quelque chose qui fait à peu près deux pages, qui sont essentiellement deux pages de blablabla sur la politique de santé de l'Union européenne, sur ceci, sur cela, dans laquelle il n'y a factuellement que dalle, qui vise simplement à remuer beaucoup, avoir assez beaucoup d'air pour faire oublier la vacuité totale de l'Union européenne dans cette affaire. Une des rares informations un peu concrètes qu'on y lit est la suivante. Le 25 février, face à la, ce qu'ils appellent la flambée italienne, la flambée italienne, c'est euh, ben, le début de l'explosion de l'épidémie en Italie et, et le début de l'hécatombe qui, qui s'est abattue sur, sur, sur nos malheureux voisins. Donc face à, à la flambée italienne, la Commission européenne met en garde contre, je cite, « l'excès de panique ». Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire l'excès de panique. Ce qu'ils appellent l'excès de panique, ce sont les réactions totalement légitimes des Italiens en premier et puis de tous les pays euh, alentours de l'Union européenne qui ont dit qu'il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières de l'Union, il faut fermer les frontières nationales pour se mettre à l'abri non seulement des contaminations qui viendraient de l'extérieur de l'Union, mais également de celles qui, qui viendraient de l'intérieur de l'Union, de, des, des, des pays contaminés. Alors, dans leur, dans, dans leur charabia, euh, le, la mise en garde contre l'excès de panique, ça veut dire qu'il ne faut pas fermer les frontières. Donc, c'est clairement une position criminelle, euh, parce que cette position euh, n'a pas été a été suivi un certain temps avant d'être évidemment totalement piétiné par, euh, devant, euh, le, devant, le, le, devant le désastre en cours. Euh, donc c'est une décision criminelle euh, qui est la cause, réellement, qui est la cause directe de plusieurs milliers de morts à l'heure actuelle. Et quand les choses seront terminées, on sait déjà qu'on sera sur un bilan de dizaines de milliers de morts, si ce n'est plus en Europe. Et parmi ces, cette quantité de victimes, il y en aura une bonne partie qui viendra du retard qui a été pris dans la fermeture des frontières parce que l'Union Européenne, par pure idéologie, ne voulait pas qu'on ferme les frontières. uniquement par pure idéologie, car il n'avait bien sûr aucune raison sanitaire à ne pas fermer les frontières, au contraire. Je vient souviens des déclarations de Madame von der Leyen, la, la présidente de l'Union Européenne, donc, euh, qui a succédé à Monsieur Juncker. Madame von der Leyen donc, est une, une européiste absolument fanatique. Cette personne est dangereuse, elle est dangereuse pour la sécurité physique des Européens. Madame von der Leyen euh, mettait en garde contre, je cite, « le repli nationaliste ». Car dans l'idée de ces gens-là, et dans leur communication euh, totalement propagandiste, euh, qu'un pays, pour, pour sauver la vie de ses citoyens, prenne des mesures probablement temporaires de fermeture des frontières, c'est du repli nationaliste. Alors, vous suivez, suivez bien le, la sémantique, Suivez bien les transferts sémantiques et vous allez voir comment ça finit. Vous fermez les frontières sous, sous le cas d'une situation de force majeure, c'est du repli nationaliste. Eh bien, de nationaliste, euh, on passe à national-socialiste. Description hein. objective de la réalité. On est dans de la polémique. Et cette polémique s'appuie sur la portée des mots. Alors malgré tout, il y a eu deux, deux mesures ou deux. De mesures apparentes qui ont été prises par qui viennent qui viennent de l'union européenne la première c'est le 23 mars les ministres euh, les, les ministres des finances de l'union européenne se sont se sont réunis pour approuver la décision en tout cas c'est présenté comme ça dans ce, ce site dont je viens de vous parler la l'union européenne pour tous je ne sais pas pourquoi euh, donc toute l'europe toute l'europe.eu donc on nous rappelle que le 23 mars c'est à dire c'est tout proche donc un mois, un mois, plus d'un mois après le déclenchement de, du carnage, les ministres de l'Union Européenne des Finances se sont réunis pour approuver la, la décision, l'autorisation donnée aux États de ne pas respecter les fameux critères de Maastricht, donc les, les 3%, de, de, déficit, de, 3 de déficit annuel et, rappelons-le juste pour rire, les 60% de déficit de, du de déficit public par rapport au PIB. Bon, il faut, il faut rappeler qu'il n'y a, a pas un pays de l'Union européenne qui, qui respecte ça, sauf peut-être le Luxembourg, qui n'est pas, vous le savez, le plus grand pays de l'Union européenne, euh, même si c'est un pays financièrement très sérieux, que je vous recommande d'ailleurs pour mettre son argent en sécurité. Euh, mais, mis à part ça, bon, Luxembourg, du point de vue économique, c'est juste une anecdote dans l'Union européenne. Euh, la France, c'est en réalité beaucoup plus de 100% du déficit, l'Italie, on est à 130%, euh, l'Espagne, c'est également à peu près 100%, enfin bon, bref. Euh, donc ça fait en réalité belle que euh, les critères de Maastricht ne sont plus respectés du tout, et que cette autorisation donnée euh, pour faire quelque chose qui est déjà fait depuis bien longtemps, c'est juste une plaisanterie. D'ailleurs, d'ailleurs... Euh, c'est présenté comme une autorisation en fait euh, une, une plutôt une, euh, une approbation de la, part, de la part des ministres des finances, donc sous-entendu sur, sur quelque chose qui aurait été proposé ben, forcément par l'Union Européenne qui hein. n'a pas été proposé par François, mais par l'Union Européenne en réalité c'est plutôt l'inverse, c'est l'Union Européenne qui constatant que tous les pays étaient partis dans des programmes de soutien absolument euh, euh, faramineux et pharaoniques, a euh, compris que euh, les critères de Maastricht de facto pour le dernier qui restait encore, euh, qui n'avait pas, pas sombré dans écu, à savoir le, le respect des 3%, euh, ce critère volait un éclat, et que euh, faisons, euh, faisons mine euh, d'être à l'origine de ce qu'on désapprouve, euh, donc euh, à présenter ça comme étant une initiative de l'Union européenne, ce qui bien sûr n'est pas du tout dans le site de l'Union européenne, euh, qui, est, euh, qui ne défend que des positions purement idéologiques. Donc la, la seule mesure sérieuse qui a qui été prise, prise par une institution, une institution européenne, euh, qui n'est pas l'Union Européenne, cette institution c'est la Banque Centrale Européenne. Vous savez, la Banque Centrale Européenne fait partie des piliers de, de l'ensemble qui s'appelle l'Union Européenne, mais elle est indépendante de l'Union Européenne. Le, le, le président, ou la présidente de la Banque centrale, en l'occurrence Madame Lagarde, euh, n'est pas sous la coupe de Madame von der Leyen, pas plus qu'elle est sous la coupe de M. Macron, de Madame Merkel, etc. etc. Euh, donc la banque centrale a pris une décision qui est archi évidente, hein, donc, que les états unis ont pris avant elle, euh, et que l'on savait qui serait prise depuis la façon dont la crise de 2011-2012 a été traitée, euh, eh c'est de, de, de, de mettre en œuvre euh, des, un déploiement monétaire, donc une création de monnaie, à hauteur de 750 milliards d'euros euh, pour donner les moyens aux états de soutenir évidemment les entreprises etc etc et, et la conséquence c'est que les états, les états européens se sont de facto retrouvés tout seuls pour faire face à la crise chacun avec les moyens qui étaient les siens et on a retrouvé les, euh, la, on la, la, la, la discrimination euh, de fait qui existe entre les états européens il y a d'un côté il y a un état riche qui est l'Allemagne qui riches et pas mal gouvernés et prévoyants, qui se déroulent pour faire face à l'épidémie dans des conditions qui ne sont euh, pas trop mauvaises, il n'empêche que l'épidémie est quand même ravageuse, mais ça, euh, même avec la, la meilleure préparation, la meilleure politique du monde, on ne peut pas empêcher qu'il y ait quand même des dégâts. Et puis il y a des pays ben, beaucoup moins euh, armés financièrement, structurellement, euh, du point de vue du, du gouvernement pour faire face à ça, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui, eux, paient le prix fort. Et puis, comme d'habitude, il y a un pays qui est entre les deux, euh, c'est-à-dire un pays qui dispose d'une population une population euh, vaillante, euh, stoïque, sérieuse, qui est la France, euh, qui est gouvernée clairement par, par une bande de zotos, et euh, l'un compense plus ou moins l'autre. Et on se trouve, du point de vue de la, des, des conséquences de cette, de cette épidémie, on se trouve entre l'Allemagne et les pays du Sud à des anecdotes extraor extraordinaires, mais qui en disent long sur la réalité de, de ce qu'est l'Union européenne. Euh, les États donc euh, essaient chacun par tous les moyens possibles maintenant euh, de se procurer des masques. Alors les États européens dans un grand élan de solidarité après euh, 50 ans de enfin, d'Europe hein, depuis euh, l'Union européenne n'a pas 50 ans, mais le commencement d'Europe, hein, cest le traité de Rome, ça date de 1957, donc ça fait plutôt ça fait 63 ans. Après 63 ans d'Europe et d'idées européennes qui remontent au moins en 1945, mais en réalité qui remontent après la guerre de 1914, donc ça fait un siècle d'idées européennes de 1945, et bien, euh, chacun, c'est chacun, chacun pour soi, tant pis, tant pis pour l'autre, donc on se chiffre les masques. Vous avez entendu parler de cette anecdote absolument stupéfiante de, de masques destinés à l'Italie qui se fera arriver de Chine. Euh, L'avion s'est posé en Tchéquie et, et, naturellement, les Tchèques ont fait les masques. Euh, Ce n'est pas sympa pour les Italiens. Euh, ça dit clairement que l'Union européenne, les Tchèques, leur tirent en marre d'honneur. Ça les intéresse évidemment pour avoir les subsides, puisqu'ils font partie des pays non pas contributeurs nets mais débiteurs nets. Mais quand les choses deviennent sérieuses, donc il s'agit de vie et de mort, il n'y a plus d'Union Européenne, on fait ce qu'on peut. C'est la même chose pour à peu près les autres. J'ai appris que le gouvernement français avait annoncé la réquisition systématique de tous les, de tous les, les convois et les transports de masques qui transiteraient par son territoire. Si c'est le cas, il faut, il faut remarquer que M. Macron cette fois commencerait à redescendre sur Terre. Le tableau que je viens de vous dépeindre, je vous ai dépeint ce tableau pour que vous ayez la perspective euh, sur l'évolution de l'Union Européenne, en gros ben, depuis une dizaine d'années, et la perspective de la différence entre les discours, l'idéologie et puis la façon dont les, poèmes, dont les choses se passent réellement quand la situation est grave. Et vous savez que c'est quand les situations sont graves que les personnes se révèlent telles qu'elles sont et que les intérêts balaient tous les discours. Alors, ce qui revient, ce qui, ce qui apparaît, c'est que, bien sûr, l'Union européenne n'existe pas. Euh, certainement, pour beaucoup de Français, y compris parmi, parmi vous qui me suivez, euh, c'est un, un coup de tonnerre. Il y, a, il y a des gens qui imaginaient que l'Union européenne avait une substance, qu'elle qu ferait quelque chose pour nous pour aider, pour, pour aider les autres Européens. Ben non, l'Union européenne n'existe pas. L'homme est en train de la prendre douloureusement dans, dans les larmes, dans les, euh, dans les, avec, avec, les, avec les cadavres. Et euh, c'est un, une révélation comment en, en juin 40, l'armée la française euh, s'est effondrée. Non pas s'est effondrée car elle s'est battue, mais lorsque l'État français, lui, s'est effondré, euh, simplement parce que euh, son armée avait été battue, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire des pays, et notamment du nôtre, eh c'est là qu'on a compris que l'État français de la Troisième République n'existait plus. Euh, les Français l'ont compris. Ça a été pour le président Roosevelt des États-Unis une stupéfaction quand Roosevelt a pris la capitulation française. Euh, il est entré dans une colère absolument folle. Il a insulté les Français. Ça veut simplement dire que Roosevelt, lui, n'était encore à la France de 1914, donc, à, qui a été solide et dont l'État a été absolument euh, de fer face à... Euh, face à la crise que, que, que le pays a traversée pendant 4 ans, eh l'État français n'existait plus, et eh bien on découvre aujourd'hui que l'Union européenne non pas n'existe plus, mais n'a jamais existé. Dans ces, dans ces conditions et dans l'esprit des Européens, des populations, la, la question va se poser, va s'imposer de manière très forte. Et la question est la suivante. Hein. Si l'Union Euro si européenne n'existe pas, alors, qu'est-ce que c'est que l'euro Le deuxième missile risque de partir d'Italie, car revenons, revenons en Italie, représentons-nous quelle est la situation en Italie, avec une pandémie qui n'en finit pas d'exploser, qui